tout le monde, j'espère que vous allez bien, sincèrement. Je vous retrouve aujourd'hui dans la vidéo que je considère la plus importante de ma chaîne YouTube. Lorsque j'ai démarré ma chaîne il y a 8 ans maintenant, en 2014... Plus de 8 ans Attends... 9 ans Quoi 7 ans 7 ans oh. Lorsque j'ai démarré ma chaîne en 2014, je savais que j'allais tourner un jour cette vidéo. Je ne savais juste pas quand je serais prête. Et aujourd'hui, je me sens totalement prête à vous parler à cœur ouvert à vous faire un parlons vraiment sur l'anorexie mentale. Vous parlez du coup de l'histoire de mon pseudo, la plume. J'espère qu'elle sera utile, qu'elle pourra aider, ne serait-ce une personne, rien qu'une seule personne. Ça me toucherait énormément et moi je sais qu'à l'époque j'aurais aimé voir une vidéo comme ça pour me sentir comprise, me sentir moins seule dans ma maladie. N'hésitez pas en commentaire vraiment à vous entraider, à en discuter, à voilà il n'y a pas de tabou avec moi. J'espère juste que YouTube ne va pas bloquer cette vidéo car c'est un sujet sensible. Qu'il me démonétise je m'en fiche mais j'espère juste qu'il ne va pas bloquer cette vidéo. Je vais vous faire des chapitres que vous pouvez voir sur la barre en dessous, vous pouvez aller voir que certaines parties si seulement... Certaines parties vous intéressent et écoutez, on ne va pas parler plus longtemps, on est parti On va commencer par définir ce qu'est l'anorexie mentale, puisque c'est le B.A.B.A. pour que vous puissiez bien comprendre la suite. Euh, l'anorexie mentale, c'est un trouble du comportement alimentaire ou un trouble des conduites alimentaires qu'on appelle autrement TCA caractérisé par des comportements alimentaires différents de ceux habituellement adoptés par les personnes vivant dans le même environnement. Ces troubles sont importants et durables et ont des répercussions psychologiques et physiques. L'anorexie mentale se caractérise par une restriction des apports alimentaires durant plusieurs mois voire plusieurs années, conduisant à une perte importante de poids associée à un certain plaisir de maigrir et une peur intense de prendre du poids. La personne souffrant d'anorexie mentale a le sentiment d'être toujours en surpoids et cherche à maigrir par tous les moyens. Pourquoi je vous lis cette définition de l'anorexie mentale Tout simplement parce qu'on a tendance à confondre ce trouble du comportement alimentaire qui est donc un trouble mental avec une morphologie. Une personne peut être très fine voire maigre et ne pas du tout souffrir d'anorexie mentale et au contraire une personne peut être en surpoids et souffrir de ce trouble du comportement alimentaire. Ça peut ne pas se voir ce n'est pas forcément cette image qu'on a d'une personne extrêmement maigre. Les symptômes de ce trouble du comportement alimentaire sont très nombreux, je ne vais pas tous les énumérer ici. On va maintenant parler de mon histoire. Les symptômes de l'anorexie mentale sont très variés. Euh, je vais vous décrire aujourd'hui ce que moi j'ai euh, eu. C'est vraiment mon histoire personnelle que je vais vous donner ici. Une autre personne qui souffre du même trouble du comportement alimentaire pourra ne pas avoir exactement les mêmes symptômes. Mais je vais vous donner ce que j'ai subi et vous raconter aujourd'hui mon histoire. Comment je suis tombée dedans ah, Ça fait raviver plein de souvenirs. J'ai été anorexique de l'âge de mes 16 ans jusqu'à, je dirais, mes 18 ans. Et j'ai en fait, je ne sais même pas dire si je peux donner une date de fin. En tout cas, c'est une date de fin des symptômes euh, les plus importants. Donc comment ça a commencé C'est tout simple, euh, j'étais en seconde et je venais de commencer à prendre la pilule. A l'époque je pesais 46 kilos donc pour 1m65 je pense que je faisais la même taille. Donc non je fais 1m66. Je... La meuf ne connaît même pas sa taille. Et avec la pilule j'ai pris deux petits kilos. Moi à l'époque ça ne me dérangeait pas, je voulais prendre du poids et c'est surtout que j'étais trop contente parce que j'avais enfin pris des fesses et enfin pris des seins. Et j'avais des tout petits seins et je suis passée à des beaux seins. Et j'étais contente. Oui on va vraiment parler à cœur ouvert dans cette vidéo je vous l'avais dit. Donc j'étais de tout ça et en fait je me souviendrai toujours de l'élément déclencheur de, de l'engrenage du début de l'engrenage parce que ça a vraiment été un engrenage et j'ai glissé comme une pente toute douce Lorsque du coup j'avais 16 ans, j'ai pris ces deux petits kilos, j'étais contente, j'aimais mon corps. Je... Et un jour, c'était l'été, j'étais en short dans mon salon tranquillement et à l'époque mon frère et ma belle-sœur habitaient à la maison. Euh, « Ma biche, si tu passes par là, ne t'en veux absolument pas, tu n'as pas déclenché un trouble du comportement alimentaire, ce n'était pas ta faute. » Elle m'a regardée parce que j'étais en short elle m'a dit « Ah oh, tiens, t'as de la cellulite !» Et moi à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était que la cellulite. Donc là je la regarde et je lui dis... Euh... Bah c'est quoi Elle me montre mes cuisses et elle me dit bah c'est euh, les petits trous qu'on voit là, ça fait euh, effet peau d'orange quoi. Mais je pensais pas que t'en avais vu que t'étais toute fine. Je vous parle de ça, elle était jeune aussi à l'époque, enfin c'est notre époque donc vraiment faut pas lui en vouloir et moi je lui en veux pas du tout du tout du tout. Et euh, je commence à me regarder dans le miroir et je dis tiens ouais, c'est vrai j'en ai, ai plein les cuisses et j'en ai surtout plein les fesses. Euh, et je découvre aussi que j'ai des vergetures, vu que j'avais pris ces 2 kg en très peu de temps, même si c'était que 2 kg, mes fesses étaient remplies de vergetures. A euh, l'époque, il n'y avait pas Instagram, où il y avait le body positive, il n'y avait, euh, avait pas tout ça, on était vraiment à fond, encore plus qu'aujourd'hui. Les standards de beauté, c'est être très fine, ne pas avoir de cellulite, ne pas avoir de vergetures, ne pas avoir d'acné, ne pas avoir... enfin voilà, bref être parfaite quoi le truc impossible quoi j'ai commencé à regarder sur internet comment faire partir la cellulite parce que du coup moi ça me plaisait pas et euh, j'ai vu qu'en fait il fallait boire beaucoup d'eau qu'il fallait faire des massages et qu'il fallait surtout avoir une alimentation équilibrée pas trop grasse et euh, faire du sport à ce moment là je me suis donc dit je vais me remettre à la course à pied et je vais faire un petit peu plus attention à ce que je mange parce qu'à cette époque euh, je bouffais du sucré, je buvais un litre et demi de coca tous les jours, je bouffais du sucré à la rigole, je mangeais le Nutella à la petite cuillère, enfin bref. Je me dis bon je vais faire plus, un peu plus attention et je vais mettre au sport. En vrai c'est sain et c'est une bonne chose de vouloir faire attention à, à soi et surtout de se remettre à une activité physique parce que euh, j'avais complètement arrêté le sport depuis des années, j'en faisais pas au lycée parce que j'avais des problèmes de genoux et tout, je me dis, allez, let's go, euh, je vais m'y remettre tranquillement, quoi. Sauf que, malheureusement, sans m'en rendre compte, je suis glissée petit à petit dans des pensées qui n'étaient pas saines. J'ai très vite perdu, en fait, les 2 kilos que j'avais pris avec la pilule, et en temps normal, euh, j'aurais dû m'arrêter là. Mais sauf que j'avais toujours les cellulites, et j'avais toujours les vergetures, et j'étais complètement... En fait, ça devenait obsessionnel. J'étais obsédée par ma cellulite. Je ne pensais qu'à ça. Chaque bouchée de nourriture qui rentrait dans ma bouche, chaque séance de sport, chaque du matin au coucher, je ne pensais qu'à ma cellulite. C'est comme ça que ça a commencé. Et les symptômes se sont au fur et à mesure du temps dégradés. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai... ...vrillé. Et je suis tombée réellement dans ce trouble du comportement alimentaire avec des pensées assez irrationnelles euh, sur la nourriture, sur mon corps, avec une vision de mon corps complètement déformée, ce qu'on appelle la dysmorphobie. Je me voyais énorme alors que j'étais très fine et je me haïssait au plus haut point. Ça fait remonter plein de souvenirs, ça fait hyper bizarre et je me rends compte en fait à quel point c'était hyper vicieux. C'est pas venu du jour au lendemain et l'anorexie on tombe pas du jour au lendemain comme ça. Enfin en tout cas pour moi ça a été, ça n'a pas été comme ça. Au fur et à mesure ça a pris quelques semaines, quelques mois et je m'en suis pas du tout rendu compte et même mes proches tellement c'était vicieux ne s'en sont pas rendu compte non plus. On va passer aux symptômes que j'avais. J'avais des symptômes bien sûr... Euh comportementaux. J'avais des symptômes aussi physiques et j'avais des symptômes, bien sûr, mentaux. Donc au niveau alimentation, comme je vous disais, c'était vraiment très vicelard. c'est allait au fur et à mesure. Euh, en fait, plus ça allait, plus je retirais d'aliments de mon alimentation. J'ai commencé par retirer tout ce qui était gras, donc le beurre, la crème fraîche, euh, l'huile d'olive. En fait, je ne je saurais pas vous dire l'ordre exact de ce que j'ai retiré, mais en fait ça s'est fait au, au fur et à mesure où je retirais plein d'aliments. J'ai téléchargé une application pour euh, compter chacune de mes calories, à la calorie près. Donc je pesais tous mes aliments et je notais l'aliment avec euh, le poids dans l'application. Et au fur et à mesure du temps, plus ça allait, moins il fallait que je mange de calories. Je faisais aussi du sport avec des applications qui comptaient le nombre de calories dépensées. Donc, je faisais de la course à pied à l'époque. Je faisais en plus de ça 200 squats tous les jours et 50 abdominaux tous les jours. Et des séances aussi de training euh, sur YouTube. Tous les jours, hein, tout ça. Le footing d'une heure, euh, tout, tous les jours. Je, je trouve ça dingue quand j'en reparle aujourd'hui. Enfin, c'est tellement plus moi, c'est un, enfin, un truc de fou. Bref. Au niveau comportemental, du coup, il euh, y avait ces symptômes sportifs qui était euh, extrêmement, enfin euh, c'était poussé à l'extrême, hein, vous vous doutez bien des séances de sport telles que, que celle-ci, pardon, c'est vraiment euh, énorme. Il y avait donc la nourriture, mais en tout cas je sais qu'à la fin, pendant des mois, je ne mangeais que euh, quelques aliments, je mangeais seulement une tranche de jambon, de la salade tomates, pommes. Au lycée, comment je faisais Le midi, je ne mangeais pas au self. Je mangeais toute seule une pomme. Si je prenais un petit déjeuner, c'était pomme, raisin et c'est tout. Et le soir, du coup, je mangeais une tranche de jambon, euh, salade, tomate et euh, encore une pomme. En fait, à la fin, j'étais arrivée avec mon application qui mesure les calories à euh, manger 400 calories par jour et à en brûler euh, plus de 600. Déjà, le corps, rien que pour vivre, pour respirer, pour, pour vivre en tant que tel, euh, a besoin de, de calories. Et moi, en plus de ça, j'en brûlais 600 et j'en mangeais même pas 600. Au niveau physique, il y avait du coup bien sûr des symptômes. J'ai maigri, j'ai bien évidemment maigri. Euh, le poids le plus bas auquel j'ai été, ça a été 40,5 kg et j'étais dégoûtée car je n'arrivais pas à descendre en dessous de la barre des 40 kg. Euh, je me pesais environ, je pense, 20 fois par jour, si ce n'est plus. Si j'avais pris 100 grammes, je pleurais pendant des heures. C'était un mal-être tellement profond, on s'en rend pas compte et là j'ai tout qui revient et euh, c'est vraiment un mal-être, c'est un trouble on ne contrôle pas en fait, on, on, on ne contrôle pas, c'est un mal-être qui est profond et c'est des pensées qui sont obsessionnelles, qui ne peuvent pas partir, qu'on ne contrôle pas en fait. Je me suis totalement isolée de mes proches, de mes amis particulièrement, parce que forcément déjà je mangeais pas avec eux au self. Eux bien évidemment avaient remarqué qu'il y avait un problème dans mon comportement et je devenais, euh, parce que avec l'anorexie, la malheureusement, je souffrais aussi de dépression. Je énorme. Je vais essayer de vous retrouver des photos de moi. Lorsque j'étais anorexique, j'en ai très peu. Mais je vais vous les mettre sur l'écran. Dites-vous qu'à cette époque-là, ces photos-là, c'était pas mon poids le plus bas. Je me rappelle qu'à ce moment-là, je faisais 42-43 kg. Donc dites-vous qu'il y a eu un moment où je faisais 3 kg de moins. Et que je me prenais tous les jours en photo pour me comparer et euh, je me trouvais énorme sur ces photos. Au niveau comportemental, il y a quelque chose qui est très propre à l'anorexie mentale, c'est euh, le fait d'avoir le besoin de contrôle. Bien évidemment le contrôle sur sa nourriture, le contrôle sur son poids, le contrôle sur son sport, mais du coup c'est un besoin de contrôle sur qui devient sur tout j'avais besoin de tout contrôler. J'avais besoin de contrôler mais, euh, mais toute ma vie... Je sais pas quand, en fait, je sais pas comment l'expliquer, j'ai pas d'exemple concret à part par exemple que je me souviens qu'il fallait que je mange à 19h pile. Il fallait que je mange à midi pile. Et si je mangeais plus tard, si je ne pouvais pas manger à cette heure-là, c'était pas possible pour moi. Je buvais euh, 3 à 4 litres d'eau par jour pour euh, me remplir, pour euh, couper la faim, pour euh, que la cellulite s'en aille... <rire> Pardon, c'est pas drôle, mais euh, c'est nerveux. Je m'étais isolée de, de tout le monde, en fait, et pourtant, c'est des amis que j'ai encore aujourd'hui. Et c'est une amie à moi qui m'a fait la réflexion il y a pas longtemps, qui m'a dit, tu sais que c'est la première fois que tu me dis que tu as été anorexique. Tu me l'avais jamais dit avant. En fait, il y a quelque chose de fort euh, avec l'anorexie, c'est que les proches, il y a un tabou énorme et les proches ne savent pas comment aborder le sujet, ce que je comprends totalement. Moi, le peu de fois où des personnes ont pu me faire des réflexions, je méprisais ces personnes et j'étais très en colère contre ces personnes. Je, je, je suis persuadée que j'oublie plein, plein de symptômes. Ah oui, on va passer aux symptômes physiques que, que... Bien sûr, parce qu'à part la maigreur, il y a d'autres symptômes physiques. En fait, j'ai pas eu tant que ça de carence quand on a fait les contrôles une fois que j'étais dans la guérison. J'ai pas eu tant que ça de carence, mais euh, je perdais énormément mes cheveux. J'étais tout le temps extrêmement fatiguée. Quand je vous disais que je faisais des footings tous les jours et que euh, ça durait une heure, vous allez me dire mais comment tu faisais ben, En fait à chaque footing je faisais 4 malaises, donc je faisais des malaises quasiment tous les jours. J'arrivais plus à me concentrer parce que j'étais obsédée par mes pensées et aussi sûrement parce que je manquais de, de certains nutriments. J'ai pas eu d'anémie, je pense que c'est parce que j'étais sous pilule et du coup j'avais des règles artificielles. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce trouble qui n'ont plus leurs règles, tellement leur corps euh, est en PLS. Mais euh, c'était des règles, des petites règles quoi. Et je pense que j'étais pas loin de plus les avoir. Et si je les avais, c'était ma pilule. J'ai peur d'oublier tellement de trucs parce qu'il y a tellement de symptômes. Comme je vous disais tout à l'heure, mes amis et mes proches ont bien évidemment fini par remarquer qu'il y avait un problème et personne ne m'en a parlé. Je ne leur en veux pas du tout parce que je sais très bien que s'ils m'en avaient parlé, je les aurais tout simplement renvoyés chier et je les aurais dégagés de ma vie. Je n'avais plus de vie en fait. J'étais malheureuse et en fait la seule chose qui me rendait heureuse, c'est quand je voyais sur la balance que j'avais perdu quelques centaines de grammes. C'est pas une vie ça Et le plus fou là-dedans, c'est que j'étais totalement dans le déni. Pour moi, c'est moi qui avais un comportement normal et les autres qui étaient, je vais vous le dire comme je le pensais à l'époque, ne le prenez pas mal, c'est vraiment c'est pour vous montrer les pensées qu'on peut avoir. Je trouve ça horrible à dire, putain. Pour moi, c'est moi qui étais normale, et les autres étaient des gros tas, des gros porcs, ils étaient tous gros, je les méprisais totalement. Horrible, je vous le dis, je suis honnête, parce que c'est le genre de pensée qu'on peut avoir. Et en tout cas, c'est le genre de pensée que moi, j'ai totalement eue. Quand je voyais des gens manger euh, autre chose que des carottes, euh, ah oui, parce que je mangeais des carottes aussi quand même. Waouh, c'est la fête J'étais en mode, mais euh, enfin, qu'est-ce que ça ne pas d'être grosse, quoi J'étais pas moi, j'étais pas Margot. Et en symptômes mentaux aussi, je pense que je souffrais clairement de dépression. Donc j'avais un mal-être profond. Je me haïssais, je pleurais tous les jours devant le miroir. Je pleurais constamment. Et j'étais dans un mal-être extrême et le seul bonheur dans ma vie était de perdre du poids. Et pour moi c'était ma normalité, c'était normal. On va passer à la partie à comment je suis sortie du déni. Ça n'a pas été grâce à mes proches. Euh, mes proches justement comme je vous disais, ils avaient remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Personne ne m'en a parlé. Et ils m'ont tous avoué par la suite qu'ils savaient pas comment faire et je ne leur en veux pas du tout. Je pense que ça leur faisait peur en fait. Moi en tout cas je leur en veux pas donc ne les blâmez pas en commentaire, ça sera supprimé de toute façon sinon. Comment je suis sortie du déni J'ai fini en fait euh, au fur et à mesure du temps par me dire que c'était peut-être pas normal que je mange toute seule le midi une pomme. Que ce n'était peut-être pas normal que je mange jamais les mêmes repas que mes parents. Que je me fasse toujours mon repas et toujours le même repas tous les jours qu'il y avait peut-être quelque chose euh, qui était anormal et je connaissais ce trouble du comportement alimentaire. J'ai fini par taper sur internet anorexie mentale, je suis tombée sur les symptômes, je me suis reconnue à 100%. Et là je me suis dit, Margot t'es peut-être malade en fait. Je suis allée sur Instagram parce qu'à l'époque il y avait un mouvement qui s'appelait... Euh... Comment ça s'appelait Le hashtag Anna Recovery, Anorexie Recovery. Il y avait en fait toute une communauté de personnes qui souffraient d'anorexie et qui euh, voulaient guérir et qui s'entraidaient. C'était une communauté incroyable. Et je suis allée euh, sur, ce, sur ces hashtags et je me suis reconnue dans tout les symptômes. Et je me suis rendu compte que j'étais anorexique. Je, je me suis dit, Margot, tu es anorexique. Ça m'a mise dans un état pas possible, parce que je me suis dit, c'est pas possible, en fait, euh, ça, ça faisait deux ans, du coup, que j'étais anorexique. Je me prenais une... C'est pas une claque, là, que je me prenais dans la tête, c'était euh, un mur entier, c'est un immeuble que je me prenais sur la tronche, et que je m'étais même pas rendu compte que j'étais tombée là-dedans. Je me suis dit, non, ça, ça n'arrive qu'aux autres ça n'arrive pas qu'aux autres et c'est grâce du coup aux réseaux sociaux que euh, je me suis rendu compte que je souffrais de ce trouble là c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, peut-être que je peux ouvrir les yeux à certaines personnes. On va maintenant passer à la partie à comment je m'en suis sortie. La guérison, je mets les guillemets, vous allez vite comprendre pourquoi, s'est passée par plusieurs étapes. Après avoir vu sur internet tout ça, après que j'ai intellectualisé le fait que oui, j'avais un trouble du comportement alimentaire, et, euh, je suis d'abord allée voir ma mère, euh, je prépare le même repas que d'habitude, c'est-à-dire une feuille de salade, une tomate et une tranche de jambon. On commence à manger, je regarde ma mère et je lui dis juste maman je crois que je suis anorexique ma mère se met à pleurer elle me dit on va prendre rendez-vous chez le médecin j'ai dit d'accord en fait il le savait il le savait mais il s'était j'en ai beaucoup discuté avec des psychologues psychiatres et tout ça et c'est très courant il s'était mis dans une bulle et ils s'étaient protégés eux-mêmes parce qu'ils ne savaient pas comment réagir et c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez faire face à une personne comme ça, qui est dans des convictions C'est-à-dire que vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Si la personne ne veut pas s'en sortir, si elle est dans le déni, elle vous, elle vous dégagera de sa vie. C'est tout ce qui va se passer en fait. Moi je ne leur en veux pas du tout. Jamais je leur en voudrais pour ce qu'ils ont fait. On a pris ce fameux rendez-vous chez le médecin. C'était un médecin que je ne connaissais pas du tout. Je ne voulais pas aller voir mon médecin traitant parce que je ne l'aimais pas. Donc je vais la voir et euh, je lui explique euh, mes symptômes. Déjà elle voit ma maigreur, donc euh, voilà. Et je lui explique mes symptômes, elle me pose le diagnostic, elle me dit clairement que oui, je, je souffre d'anorexie mentale. Et elle me dirige vers le centre d'accueil de l'hôpital psychiatrique de Rennes. Euh, et le centre d'accueil, ça permet de voir des infirmiers, un psychiatre, et là le psychiatre te dirige soit vers une hospitalisation, soit te redirige vers d'autres structures. Je suis allée à ce centre d'accueil, je vais vous raconter comment ça s'est passé, c'est pas pour vous décourager, dites-vous qu'ils ne sont pas tous comme ça, et que euh, je suis malheureusement tombée sur les mauvaises personnes. J'ai été accueillie par deux infirmiers adorables, et puis euh, j'ai été accueillie par le psychiatre, qui a confirmé le diagnostic d'anorexie, m'a dit que je ne pouvais pas être hospitalisée parce que j'étais trop lourde, euh, je sais plus le terme exact, mais qu'en gros euh, je ne faisais pas le bon poids, parce qu'il ne prenait que les personnes en dessous de 40 kg et que j'en faisais 40,5. Dire ça à une anorexique, c'est très violent. Parce que dans ma tête, en fait, il m'avait dit que j'étais grosse. Heureusement, j'ai été... Franchement, je suis fière de moi, j'ai été forte à cette époque-là. J'ai pas abandonné, je voulais guérir, je voulais m'en sortir. Mais cette phrase, elle aurait pu me faire... Euh complètement chuté. Il m'a dit donc que je ne pouvais pas être hospitalisée et m'a donné le numéro d'une psychanalyste. Pas de bol, je suis tombée une deuxième fois sur une mauvaise personne. Ça a duré 20 minutes, je crois. C'était 100 euros à peu près. Déjà, c'était pas normal, hein. c'est pas les prix sur Rennes. Hein. Et euh, au bout de 20 minutes, elle a réussi, alors qu'il y a eu plein de blancs que j'ai dû parler en tout, à tout péter 7 minutes si on condense tout, à me dire que j'étais anorexique à cause du divorce de mes parents. Encore aujourd'hui, avec le recul, je peux vous dire que c'était pas ça le souci. Enfin, un psychologue, un psychanalyste ne peut pas te poser directement, ne peut pas te dire ça dès le premier rendez-vous comme ça en une fois, c'est impossible. Donc euh, malheureusement, à l'époque, euh, je n'ai pas trouvé euh, le bon euh, psychologue, je n'ai pas trouvé le bon psychiatre, euh, par contre j'avais trouvé le bon médecin généraliste et c'est devenu mon médecin traitant depuis. Elle a été incroyable, elle a été d'un soutien incroyable. Et c'est elle qui m'a aidée. Je ne savais pas qu'un psychologue, euh, il y en avait plein, qui avait plein de sortes de thérapies différentes. Je connaissais pas la psychologie. Pour moi, il n'y avait que la psychanalyse. Je ne savais pas qu'un psychologue, il faut, faut persévérer. Mais faut avoir la force de persévérer, en fait, pour en faire plusieurs et enfin trouver le bon. Par contre, comment je m'en suis sortie C'est la fameuse communauté dont je vous parlais tout à l'heure sur Instagram avec le hashtag Anorexie recovery Anna Recovery. Euh, il y avait plein de hashtags comme ça. Et je me suis créé un compte Instagram, rejoindre cette communauté qui était une communauté incroyable et réapprendre à vivre et de réintégrer au fur et à mesure des aliments, de diminuer les séances de sport au fur et à mesure et de redevenir la personne que j'étais, la Margot que je suis aujourd'hui. En fait c'est comme si j'avais quelqu'un d'autre dans ma tête, genre c'est bizarre, tu deviens une personne que tu n'es pas. Et c'est cette communauté Instagram là qui m'a permis de m'en sortir, très clairement. Mais je m'étais créé une belle communauté, on était je crois 1000 sur mon compte Instagram là. Et un, un jour sur ce compte Instagram, je leur ai expliqué que j'hésitais à faire des vidéos sur YouTube et que je ne savais pas si c'était une bonne idée ou pas, et ils m'ont encouragé à le faire, ils m'ont dit qu'ils ne tentent rien n'a rien, et j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et quand j'ai réfléchi au pseudo, je me suis dit qu'est-ce qui peut euh, me parler et j'ai tout de suite pensé à la plume parce qu'une plume c'est léger et en fait la plume pour moi elle représente bien sûr à la fois la légèreté donc la maigreur donc la maladie mais elle représente aussi justement euh, la liberté le fait de pouvoir s'envoler et la liberté et c'est pour ça que ma chaîne s'appelle la plume c'est pour ça que je me suis fait tatouer une plume à mes 18 ans de cet envol de cette liberté que j'ai retrouvée donc je m'en suis sortie avec les réseaux sociaux grâce aussi à mes proches parce que du coup j'en avais parlé à mes parents si vous avez des personnes de confiance dans votre entourage parlez-en, ils vont vous aider ils vont être d'un soutien incroyable trouvez les personnes qui ne vous jugeront pas et qui sauront vous aider mais à votre rythme parce qu'il faut s'écouter il ne faut pas aller trop vite, il faut pas tout de suite remanger d'un coup tout normalement, enfin à mon sens parce que en fait on va péter un câble et on va tout reprendre du poids très vite bien sûr et ça va... Faire péter un câble. Et aujourd'hui, où est-ce que j'en suis <rire> Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est compliqué parce que cette vidéo est au ma pique, je la tourne pas aujourd'hui pour rien. Je la tourne aujourd'hui parce que un médicament qui m'a fait prendre 6 kilos en même pas un mois. Je suis donc passée de 46 kg à 52 kilos. Aujourd'hui, je retrouve certaines de ces pensées qui reviennent dans ma tête. Lorsque je suis sortie de, de l'anorexie, je suis passée de 40 kg à 46 kg. Et 46-47 kg, c'était devenu mon poids de forme. Peu importe ce que je mange, peu importe le sport que je fais, c'était vraiment mon poids de forme. Ça fait des années du coup, que je fais 46-47 kg et là, cette prise de poids en 3 semaines, un mois même pas, je la vis extrêmement mal. Pour l'instant, ce n'est que mental. C'est-à-dire que je n'écoute pas mes pensées. Je mange normalement, je vis normalement, je ne fais pas particulièrement de sport, enfin je fais de la marche, mais voilà. Euh, je m'écoute, je mange à ma faim, je mange de tout. Parce que je reconnais les signaux et j'en ai parlé à, me, à mes proches, mes amis les plus proches, je leur ai expliqué que mes pensées revenaient et que j'avais besoin euh, d'un soutien... Euh, Émotionnelle. Je suis suivie par une psychologue, je lui en ai parlé aussi. Je suis suivie par un psychiatre, je lui en ai parlé aussi. Donc euh, aujourd'hui, vu que je reconnais les signaux, je sais demander de l'aide. Mais je vais pas vous mentir que aujourd'hui, pourtant, je fais un poids normal. Aujourd'hui, je fais 52 kg pour 1m66. C'est un poids normal. Je souffre toujours de cette dysmorphophobie. Je m'écoute au maximum. Enfin, j'écoute pas ces pensées-là. Mais j'écoute ma faim au maximum. Et surtout, je sais qu'aujourd'hui, j'ai les armes. Pour me dire margot non tu ne retomberas pas là dedans non ce ne sont pas des pensées saines et non tu ne vas pas faire ça je sais aussi que j'ai l'entourage j'ai un entourage en fait qui est incroyable donc je sais que je vais pouvoir leur en parler je vais être suivie et donc ça c'est c'est précieux donc aujourd'hui je vous avoue que je suis dans une phase très compliquée mais euh, je me prends en main j'ai trouvé une psychologue incroyable et même si ça ne fonctionne pas avec elle je chercherai une autre psychologue je vous souhaite Plein de courage si vous êtes en plein dedans et vous souhaitez vous en sortir parce que le chemin de la guérison est très compliqué c'est vrai que je l'ai pas abordé dans la vidéo mais c'est très compliqué de voir qu'on prend du poids alors que c'est notre objectif de reprendre du poids et à la fois on n'a pas envie à la fois on a des rechutes les rechutes font partie de la guérison aussi et ça il ne faut pas l'oublier il ne faut pas se culpabiliser de rechuter sauter un repas, de parfois, moi je ne me faisais pas vomir, mais de parfois se refaire vomir. faut pas se culpabiliser des rechutes, et ça pour toute guérison de toute maladie. Elles font partie de la guérison. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure euh, ma guérison, parce que je ne suis pas sûre d'être guérie, parce que je pense que c'est un trouble qui m'accompagnera longtemps encore, et que je dois apprendre à aimer mon corps, peu importe sa morphologie, il y, y a du travail, il y a du boulot, ok Je suis en chantier, euh, mais le chantier va se faire et j'espère qu'il va se faire euh, tranquillement et qu'il va bien se passer, quoi. Voilà tout le monde pour cette vidéo qui aura probablement été longue et qui me tient tant à cœur. Je vais pas dire j'espère qu'elle vous aura plu, ou alors vous êtes bizarre. J'espère surtout aider certaines personnes, c'est le but de cette vidéo, c'est d'aider certaines personnes à se sentir compris ou comprise et à donner espoir que c'est possible d'aller mieux et parce que pendant des années et des années et des années je n'ai plus eu ces pensées. Aujourd'hui je rechute mais je sais que c'est provisoire. N'hésitez pas dans les commentaires à vous entraider s'il y a des personnes qui souffrent de ce trouble et qui en parlent. Aidez-vous, soyons dans l'entraide ici, je veux que cette chaîne soit un moment de partage dans la bienveillance et la sincérité. Voilà, j'espère que cette vidéo euh, vous aura aidé. Moi en tout cas, elle m'a fait du bien. Je suis contente finalement de l'avoir filmée. Voilà tout le monde, euh, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao